Aujourd'hui, je vais apprendre mon nouveau métier de mécanicien poids lourd chez CarTrux, un groupe de l'Ouest en pleine croissance et qui recrute. Suivez-moi Bonjour. Bonjour, Patrick Consa Bienvenue chez CarTrux. Je suis l'un des deux dirigeants du groupe CarTrux. Merci Patrick. Alors, il paraît que CarTrux recrute des mécaniciens poids lourds. Moi, c'est un job qui m'intéresse. On peut en parler ensemble Mais volontiers, je t'en ferai un café. Allez Patrick, merci beaucoup pour le café. Ben, je t'en prie. Visiblement, la convivialité fait partie des valeurs de Cartrux et j'en suis ravi. Explique-moi oui. ce que représente aujourd'hui le groupe Cartrux. Alors, la société Cartrux aujourd'hui est un distributeur et réparateur de véhicules industriels et utilitaires. Euh, et dans le groupe auquel appartient la société Cartrux, on assure tous les métiers qui tournent autour du véhicule industriel et utilitaire. Donc, on fait aussi la vente et la réparation de semi-remorques. On assure la distribution et la réparation de pneumatiques au travers de la marque de l'enseigne nationale Vulco. Euh, nous assurons aussi la location de véhicules courtes, moyenne et longue durée, Et on, on propose toutes les offres de services qui tournent autour de ces métiers. Quelques voilà. chiffres clés du groupe Alors Le groupe CarTrux, aujourd'hui, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Mais c'est avant tout euh, et surtout 700 collaborateurs, euh, dont 250 mécaniciens. Euh, sachant que 4re Catrux est une entreprise jeune. Elle a été créée en 2006 par moi-même euh, euh, moi et mon associé Jean-François Auger. Euh, et qu'à l'époque où on l'a créée, nous étions 150 collaborateurs. Et sur Donc, quel périmètre on voit derrière nous une carte Alors nous couvrons euh, l'ensemble des quatre départements bretons. Euh, et la, le 49, Angers, et le 44, euh, Nantes. D'accord. Voilà. alors parmi tes actualités, tu recrutes beaucoup en ce moment on m'a dit que tu recrutais notamment des mécaniciens poids lourds. Moi, ce job m'intéresse, mais ouais. euh, explique-moi un peu. Alors effectivement, nous recherchons une trentaine de mécaniciens poids lourds sur l'ensemble du secteur que nous couvrons, euh, parce qu'il faut qu'on fasse face à la fois à notre fort développement et aussi au dynamisme actuel du, du marché de la prévente. Bon alors moi, ce job m'intéresse, mais il consiste en quoi au juste mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille à l'atelier pour que je te présente ton nouveau collègue de travail, euh, Fabien. Ok, merci. On y va. Fabien, mon Bonjour. Bonjour Jerry, ravi que tu t'intéresses à mon job. Bah, écoute, merci. Euh, Explique-moi justement pourquoi tu aimes ce job, toi bah, J'aime mon job puisque d'abord je suis un passionné de mécanique et de camion. Comme celui-là Tout à fait. C'est un métier qui est très diversifié. On peut faire du pneumatique, du moteur, du diagnostic avec des valises. Et quel est ton parcours chez Cartrux bah, J'ai 29 ans, donc j'ai commencé en apprentissage chez Trucks. Ensuite, j'ai été embauché en CDI. À la suite de l'obtention de mon CQP, contrat de qualification professionnelle, et là actuellement, je suis réceptionnaire atelier. D'accord, donc l'évolution est possible en fait. Tout à fait. Okay, alors moi, tu sais, j'y connais rien en mécanique, c'est pas trop grave. Non, tu pourrais avoir quelques bases, mais tu pourrais commencer par faire une reconversion professionnelle en intégrant la promotion Cartrux. Et c'est quoi cette formation bah, C'est une formation en alternance avec le CFA de Dinan, où tu pourras obtenir un certificat de qualification professionnelle. Et ensuite intégrer CarTrux qui pourra te permettre d'intégrer un garage CarTrux en CDI. Okay. Et si je suis déjà mécanicien confirmé ah, Tu es le bienvenu. Tu pourras intégrer un de nos garages CarTrux et tu bénéficieras de, de formation en continu au sein de la CarTrux Academy qui va ouvrir d'ici la fin de l'année. C'est quoi la CarTrux Academy C'est un centre de formation qui a pour but de former nos collaborateurs en technique et commercial. En interne En interne. Ok. Cool. Alors moi, ce job, si j'ai envie de rejoindre ton équipe, quelle qualité il me faut Il faut que tu sois autonome, rigoureux et doté d'un esprit logique afin de détecter les pannes rapidement. Merci Fabien. Merci Jiri. Chez trucks on voir chaque pause café. Où tu veux, nous recrutons dans nos 25 agences sur les deux régions. Maintenant ah ici, on est plutôt expert. Mécanique avec de plus en plus d'électronique. Alors on a un adage. Le premier camion est vendu par le vendeur, mais les camions suivants sont vendus par l'atelier pour le service après-vente. Renault Trucks, c'est notre partenaire et nous sommes fiers de travailler avec lui. Maintenant ah chez nous, pas besoin de bac, tu pourras décrocher ton certificat de qualification professionnelle. Patrick, Fabien, merci pour la découverte de Trucks. C'était avec plaisir. Bon, vous avez compris, moi je ne suis pas un fin mécanicien, par contre vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes de Cartrux. Donc postulez, quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, j'ai bien aimé cette expérience de job chez Cartrux, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à postuler, la mécanique c'est vraiment sympa, pas trop sale. Il euh, y a aussi beaucoup d'électronique, hein. ce n'est pas que de la grosse mécanique. J'ai trouvé des équipes super sympas aussi, prêtes à me former. Voilà, N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Ciao